organisation, le mot d'ordre c'est rigueur. En vrai vous êtes votre propre et unique chef et c'est ça qui pose des petits soucis. C'est clairement un petit peu la métaphore de la cia et la fourmi. Soit vous êtes une fourmi et vous prévoyez tout pour vivre bien l'hiver, soit vous chantez tout l'été et euh, l'hiver est rude. En gros vous devez réussir à vous mettre tout seul des méga coups de pied aux fesses et je pense que c'est ça le plus compliqué quand on travaille tout seul. Mais pas de panique, je suis là pour essayer de vous remotiver et de vous donner envie de vous mettre tout seul ces coups de pied aux fesses. J'ai vraiment envie de commencer ce vlog en vous disant est-ce que vous trouvez que les madeleines c'est ultra sec. Bon, le zéro déchet c'est un peu compliqué là pendant la période de confinement, mais euh, oh, j'ai fait au mieux. Je m'excuse par avance parce qu'il y a ma voisine du dessus. Euh à 8h du matin qui décide de faire son meilleur ménage et elle a bien raison. On est le euh, pour vous on serait le sixième jour de confinement sûrement quand la vidéo sortira bon aujourd'hui c'est le J2 je suis en petit café, une petite Madeleine Sèche je vous retrouve donc pour une vidéo qui a été au taquet demandée vu le contexte actuel et le télétravail, le fait qu'on est confiné le fait que euh, en étant influenceuse <rire> c'est mon quotidien, enfin plus trop maintenant parce que je taffe avec des enfants mais à l'ancienne je vous avoue que de mon propre chef, des fois je restais deux semaines sans sortir de ma maison, sans voir personne et voilà. Enfin, fin ouais, la fin j'étais prête à tuer des gens. C'est faisable, même si je vous avoue qu'on a dit qu'un jour, que moi j'y prends moyen. Essayez de voir ensemble comment s'organiser quand on reste à la maison. Comment devenir une boss girl tout en restant chez soi. Il y aura une deuxième partie plus précise sur comment bien réviser ses cours parce que je voulais tout vous faire d'un coup mais en soi, si vous vous organisez pas, vous réviserez pas bien et l'organisation est cruciale. Dans le bien révisé, je vais vous montrer des petits trucs de psycho, des astuces, des jeux, enfin bref, comment je fais pour euh, bien réviser. Après je vous avoue que j'ai eu 12.51 à mon S4, S2, S3 enfin bref, en, je suis en L2 et je suis super contente sachant que euh, vu tout ce que je fais à côté je me dis ça va. Je pense que si vous êtes plus doué que mon cours, vous y arriverez mieux mais je vais vous donner tout ça dans une prochaine vidéo là ça va être vraiment l'organisation de la vie, de, du quotidien etc. Et donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like euh, si tu veux la deuxième partie et surtout pour ne pas louper la deuxième partie, mettre la petite cloche etc. En gros quand vous mettez la petite cloche il faut aussi la mettre sur votre téléphone parce qu'en fait on reçoit plus les notifications sur son téléphone donc si vous voulez vraiment louper aucune de mes vidéos ou de celles de votre créateur favori qui n'est peut-être pas moi et eh bien vous pouvez activer la cloche et activer aussi les notifications. Déjà grande question comment vous vous sentez, euh, comment vous allez, est-ce que vous êtes en télétravail, est-ce que vous travaillez dehors etc etc. N'hésitez pas à me raconter un peu comment vous vivez la situation comment vous vous sentez par rapport à ça actuellement j'ai les cheveux remplis d'huile voilà évidemment on se lave les mains. Moi ça me fait rire parce qu'il y a des gens que je connais qui ne se lavaient jamais les mains quand ils allaient aux toilettes, quand ils allaient ci, qu'ils allaient ça. Et là quand je me suis approchée j'étais en mode ah non mais t'approches pas, t'as peut-être le corona. Mais frérot tu ne t'es jamais lavé les mains de ta vie en fait. Moi en mode oui il faut se laver les mains et tout ça. Mais oui mais je comprends pas, il faut se laver les mains tout le temps pas que quand il y a le corona. Donc euh, je vais vous embarquer avec moi dans ma journée organisation puisque ça va être vraiment ce que je vais réellement faire euh, ce matin. Et euh, on va le faire ensemble comme ça je n'oublie rien, comme ça je partage avec vous, comme ça c'est un peu plus interactif Allô. Oui, euh, je vous appelle parce que je, je, je suis pas, pas folle là Et j'aimerais bien devenir une belle gosse Est-ce Que vous pouvez faire quelque chose pour moi 10 secondes, je peux devenir super canon bah, bah ok, je, je prends hein. Oui parce que c'est le premier point très important de la vidéo C'est que il faut éviter de rester en pyjama toute la journée Sinon votre cerveau l'associe au dodo Et euh, il n'a pas envie de bosser Donc première étape, on va essayer d'être un peu moins... Un peu moins... Et, euh, je pense que là, euh, on peut pas trop faire mieux hein. non, On est prêt On a mis une petite tenue, une petite coiffure Oui, j'ai des cheveux j'enlève ma couette bon ben voilà j'ai mis un petit outfit hop hop bon sur ce on y va pour s'en sortir quand vous organisez des plannings quand vous avez des objectifs etc il y a trois choses à prendre en compte en premier avoir des objectifs précis en deuxième comme les total spice il faut préparer un plan d'action et en troisième faire des bilans réguliers de voir vos avancements etc etc pour vous motiver aussi euh, indirectement en gros efficacité plus motivation égale Objectif à atteindre. Pour ceux qui sont sur le Patreon et qui ont un abonnement sur mon Patreon, je vous mettrai des petites fiches euh, avec des choses, des organisations, comment vous organiser, etc. Enfin, quand la vidéo sortira, ils seront déjà, puisqu'en fait ils sont déjà en ligne, je les ai fait ce matin. En gros, il y aura comment vous organiser, comment créer des plannings, etc. etc. avec des genre templates, euh, grosso modo, de comment faire des plannings. C'est pour un petit peu les flemmas, voilà. Je vous emmène dans la salle de la torture. Bon, du coup, on va s'organiser ensemble et on va préparer un planning plutôt funny funny. Euh, moi, je vais faire le mien, mais vu que je ne suis pas toute seule, euh, on, va, on doit en faire plusieurs, dont le ménage et tout ça. Enfin bref, quand vous vivez en, en communauté, que ça soit pendant un confinement ou non, il bah, y a des règles. En gros, personnellement, je fais une liste euh, de plusieurs choses. Donc, ça va être le perso. Alors, attendez, je prends mon petit calepin pour être sûr de ne rien oublier. Donc, logiquement, moi, je mets euh, projet YouTube, projet école, projet perso, mais en gros, ça peut être Perso, pro ou euh maison comme vous voulez euh, pour le coup là je pense que je vais faire euh, perso pro maison et euh, divertissement par exemple euh, en ce moment je suis en train de me faire de remplir mon petit carnet de psycho etc euh, puisque j'ai le temps et que d'habitude j'ai pas ce temps là du temps pour lire etc et donc ça je vais les rajouter dans mes nouveaux projets donc je vais essayer d'organiser ça à la perfection il faut savoir que dans l'organisation que ça soit maintenant ou pour après et tout ça parce que maintenant c'est un peu compliqué ce que je vais vous dire mais en soi euh, il faut prévoir des objectifs à court terme à moyen terme et à long terme un projet à long terme pour moi c'est la création des box, je suis en train de vous créer des box notamment avec le mois zéro déchet les objectifs à court terme ça va être par exemple faire les euh, dirchoux faire les posts instagram, euh, répondre aux mails etc c'est des projets court terme et euh, par exemple les projets à moyen terme ça va être préparer un shooting photo préparer ci, préparer ça, c'est très important dans votre vie euh, personnelle, on n'y pense pas assez de projets court terme, projets à long terme etc en projet à long terme actuellement dans ma vie j'ai euh, fini mes études de psycho et en fait sans projet à long terme vous nager en fait, vous nagez mais sans but final. Et le fait de nager sans but final euh, souvent on n'est pas motivé on, on déprime etc parce qu'on sait pas où on va mais globalement l'être humain a besoin d'objectifs donc là euh, pour le confinement on va prévoir des, des projets à long terme, à court terme etc même si le long terme euh, ça sera après le confinement mais ça peut toujours vous servir d'en avoir puisqu'on va pas rester confiné 8000 ans je l'espère. Et en gros sur vos divers objectifs vous devez vous accorder une récompense. Par exemple si je prends mon gros objectif à long terme qui est donc mes études de psycho pour vous donner des idées imaginons j'ai mon semestre et je me dis bon si t'as ton semestre tu t'achètes un sac que tu veux depuis longtemps si t'as ton semestre euh, tu te fais un resto si t'as ton semestre tu fais ci tu fais ça un truc qui vous fait plaisir euh, jumpy il me saoule avec cette caméra je vous mettrai un petit lien sur le blog en parallèle avec euh, par exemple des récompenses que vous pouvez vous donner mais euh, c'est très important de ne pas céder c'est à dire que euh, si vous faites pas votre truc vous ne vous récompensez pas je veux dire c'est très compliqué quand on bosse pour soi-même quand on est à notre compte etc de pas craquer donc c'est assez important de se fixer des récompenses qu'on s'accorde que si on a terminé la tâche en question après je sais que psychologiquement des fois on arrive à la moitié on se dit bon ok voilà il faut pas non plus être trop dur avec soi même mais un minimum de rigueur et c'est très important le mot rigueur parce que quand on est propre patron quand on est son propre patron ou quand on travaille pour nous ou quand on fait des choses pour nous on a tendance à être un peu plus laxiste que si c'était un patron qui venait nous dire toi fais ça fais ça fais ça Il faut aussi trier ses objectifs par exemple vous avez un gros objectif je suis en train de créer des box il y a plein de sous-tâches en fait à créer la box contacter les marques faire des visuels faire des photos etc etc et ça il faut faire des sous-tâches et pour chaque sous-tâche bah, un objectif avec une récompense on pense Par exemple, quand j'aurai contacté toutes les marques et que aura à ça, on se fera, hein, je sais pas encore, j'ai pas, pas encore prévu ce que j'allais faire, mais c'est dans les organisations de la journée. Alors ça prend du temps l'organisation, mais pour moi c'est vraiment crucial et très très important. Et personnellement, c'est ce que j'aime le plus faire. Je vais me faire payer, organiser les tâches de tout le monde autre chose euh, dans vos sous-objectifs quand vous les avez, vous les listez tous vos sous-objectifs par exemple voilà réviser telle ou telle matière aujourd'hui faire ci faire ça etc etc et à côté vous mettez i quand c'est important ou n non important ou u urgent enfin bref vous faites des abréviations comme vous le sentez bah, pour ceux qui sont sur le Patreon encore une fois vous aurez tout tout tout euh, sur le Patreon avec des fiches bien expliquées etc mais en soit vous pouvez vous les faire vous-même en gros et en gros euh, la marge de progression c'est-à-dire par exemple si vous avez révisé vous devez réviser une matière et que vous n'avez pas tout fait aujourd'hui ne vous blâmez pas non plus vous mettez la progression que vous avez, combien de jours vous allez en avoir et vous organisez ça. Quand je dis ça, ça a l'air hyper... Mais logiquement, quand je vais filmer ça, quand vous entendrez ma voix, vous verrez la pratique. Parce que là, moi, je filme que la blabla. Quand vous avez listé tous vos objectifs, tout ce que vous voulez faire, euh, ne soyez pas non plus trop ambitieux. Voilà, restez correct avec vous-même. Vous avez le droit de vous reposer, de mater une série, de faire ci, de faire ça. Le but n'est pas de vous tuer à la tâche, mais le but c'est de finir sa journée et se dire j'avais des objectifs à atteindre, peut-être pas un million, peut-être juste trois, mais je les ai faits. Et ça, c'est cool de se coucher le soir et de se dire bon, j'ai quand même avancé sur ces choses. J'ai peut-être pas tout fait, mais j'ai bien avancé. Et c'est de la petite fierté personnelle de se dire j'ai avancé pour ci pour ça. Quand vous avez listé tout ce que vous avez à faire, vous allez créer un planning de choses à faire, c'est-à-dire avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous pouvez le faire sur un agenda. Moi genre je le fais sur l'agenda, sur la, à la cuisine et sur mon téléphone. Mais ça c'est parce que j'ai des tocs. En soi, vous en faites un seul que vous pouvez exposer dans plusieurs. Vous pouvez le faire à l'ordi. Moi je vais les faire à la main, mais vous pouvez le faire à l'ordi. Mais il faut vraiment organiser votre journée comme si vous allez réellement au travail. C'est-à-dire que euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est des jours de travail. Donc c'est des jours où vous ne devez pas rester en pyjama toute votre journée c'est des jours où vous devez avancer sinon votre cerveau il perd totalement les semaines et c'est ce que moi j'ai vécu quand je restais chez moi trop longtemps c'est qu'au bout d'un moment je n'avais plus conscience des week-ends, des semaines et finalement les week-ends c'est un peu euh, notre récompense d'avoir bossé toute la semaine, le week-end c'est une récompense sauf que moi quand je travaille chez moi bah, tous, tous les jours était un peu une récompense puisque tous les jours je suis en mode je suis à la maison sauf que psychologiquement le cerveau a malheureusement besoin de se caler des dates etc etc s'organise jour en jour c'est à dire que si vous êtes étudiante et que vous voulez réviser etc ou faire le ménage vous mettez lundi matin euh, je me lève à telle heure je me prépare à 9h je dois être en cours, entre parenthèses, en cours étant sur votre bureau, il faut aussi vous espacer à un endroit où vous travaillez. Travailler sur le canapé, c'est bien pour des trucs futiles, mais pour des trucs qui demandent un peu plus de méninge, c'est-à-dire les cours, vous ne pouvez pas vous contenter d'être sur votre ordi en faisant ça, en ayant la télé allumée, etc., en ayant de la sollicitation autour, vous devez vraiment vous encadrer tout seul. Euh, voilà. Je sais, je crois que je parle super vite, encore une fois, mais je crois que vous allez vous commencer à vous y habituer. Anecdote nulle du jour, je parle super vite, pour la simple et bonne raison que quand j'étais petite, je parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, bah, toujours à l'âge adulte, et ma elle n'en pouvait plus, elle avait la tête comme ça, et du coup elle m'écoutait pas. Du coup, pour qu'elle puisse m'écouter, je parlais super vite comme ça, je, dans un minimum de temps, je pouvais caser un minimum d'infos, et après, hop du coup, j'ai été habituée à parler vite très tôt, parce que je parlais tellement que les gens m'écoutaient pas assez longtemps. Là, j'ai pas envie de faire une vidéo 3 heures alors qu'en soit vous avez tout votre temps, et que si ça vous saoule, vous mettez en x2. Mais moi-même, je me dis, bon, si je parle 8 ans, ça va vous saouler. Donc c'est parti, let's go Non, mais j'ai envie de le faire à la main. Et juste un dernier petit tip, c'est que le soir, avant de vous endormir, pensez à vous faire des to-do list dans la tête ou à l'écrit. Comme ça, vous savez très bien ce que vous avez à faire le lendemain, vous n'êtes pas stressé et vous êtes méga motivé. Tu payes ça 100 balles pour que un trépied qui est pas droit Genre le truc il glisse, il a cru que c'était monsieur Corot Décision ceci, ce n'est pas de la bouteille de bière euh, si de base, oui Mais euh, je les ai recyclés pour en faire des bouteilles d'eau En toute sincérité, logiquement sur ma fiche de travail Il y a euh, 8h-9h, faire du sport Non On va faire du ménage, on va faire des choses mais on va... Zéro déchets vibe en vrai, vous avez une méthode de motivation, une journée avec moi. Le café, le café, le café. Let's go, petit déj, mail et tout ça et tout ça. On va quand même bosser même si on fait pas le sport. 11h logiquement dans mon planning je suis censée euh, bosser sur le livret c'est ce que je vais faire euh, là et qu'est-ce que je devais faire ce matin bah ben non c'est bon oui je suis un peu en retard d'une heure mais aussi dans les plannings hein, euh, des fois vous allez décaler des choses vous n'allez pas décaler des choses des fois je suis juste claqué des fois j'ai juste envie de me poser et rien faire pendant au moins une heure et euh, je le fais parce que je pense qu'il est important de s'écouter et d'écouter son corps donc euh, love voilà is là love. je allez ça fait Il arrête de loucher Mais je louche naturellement Non mais oh, euh, louche, je louche Tu crois que je le fais exprès de loucher Bon, il est trésor, on a toujours pas mangé Mais monsieur a décidé de euh, réorganiser ceci en studio Donc on va devoir descendre tout le bordel Donc ça là, ça, euh, il m'a dit qu'il fallait le tège. Je devais réviser aujourd'hui Est-ce que j'ai le temps Oui, parce qu'on a en confinement pendant 6 mois là Bon c'est parti là Non, en fait, on va faire un vlog que sur euh, l'aménagement de la pièce YouTube, non Non, mais du coup, euh, bon, l'organisation, vous montrera le avant, après, dans une autre vidéo. Mais je vous ferai une vidéo exprès sur ça, je pense, où il y aura tout le format vlog et tout. Euh... 20 minutes de sieste et après je repars pour une journée productive, je suis trop contente parce que bah, j'ai bien bossé ce matin sur, euh, sur le blog et sur tout ce que j'avais à faire niveau mail et tout et euh, aujourd'hui en fait les 6 mois du direchou j'ai un Instagram où je partage tous vos problèmes n'hésitez pas à vous abonner, je le mettrai sur baba 50 euh, compte, vous pouvez m'envoyer tous vos problèmes euh, je vais faire euh, du de l'ordi, du montage <musique> Et voilà la vidéo est terminée, n'hésite pas à me dire quelles sont tes astuces toi pour le confinement, pour t'organiser pendant cette période. J'espère fortement que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à l'envoyer à un copain ou à une copine un peu flemmarde. Et euh, j'espère vraiment qu'elle t'aura aidé à t'organiser, n'hésite pas à liker, à mettre un petit commentaire et à t'abonner. Et à venir sur le Patreon, le soir on fait des pics on fait des loups-garous etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur ce, bye bye. Love is love. Adi